Je ne supporte pas la perte de mon enfant, de mon père, de ma mère et je ne sais absolument pas comment m'en sortir. Je pleure tout le temps, je n'ai goût à rien, j'ai envie de rien, je me laisse mourir, j'ai du mal à remonter la pente. Ce sont toutes des phrases que j'ai déjà entendues des milliers de fois dans mon cabinet. Et ce qui est vrai pour les autres, c'est vrai aussi pour moi, et vrai pour ma famille. C'est très très dur de surmonter deuil. Je suis venue aujourd'hui pour vous parler un petit peu du deuil et voir comment je peux vous accompagner juste pour en prendre conscience et pour que ça soit le moins douloureux possible. Je, alors quand on perd quelqu'un, il y a cette étape, ça est Kubler Ross qui a lancé ce process magnifique, telle cette étape par lesquelles on est obligé de passer. On ne, on ne peut pas ne pas euh, passer par ces étapes là. Le savoir, c'est déjà bien, en prendre conscience, c'est super, l'accepter, c'est encore mieux. La première étape, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, le, le deuil d'une personne, c'est le choc. Oh en fait, et le choc, vous l'avez haut, vous le ressentez directement dans la poitrine. On a du mal à respirer, on a du mou. on sent qu'on va tomber dans les pommes. Certaines personnes s'évanouissent, on sent que notre cœur va s'arrêter. Ça, c'est la période la plus dure, c'est la période du choc. C'est un choc émotionnel que l'on reçoit. On est un peu figé dans nos cellules. Première chose à faire, c'est déjà respirer pour pouvoir... Juste euh, faire circuler un petit peu l'énergie, ça ne fera peut-être pas passer la, la pilule, mais ça vous aidera juste à atténuer un petit peu la douleur de ce choc. La deuxième étape, c'est le déni. J'ai du mal à croire ce qui s'est passé. Non, mais mon père, non, en réalité, il n'est pas mort, il va arriver. Je suis sûre qu'il va rentrer dans pas longtemps. Non, non, ma mère, elle a l'habitude de m'appeler tous les jours. Je suis sûre qu'aujourd'hui, elle va m'appeler. Non, mon fils, je l'amène à l'école tous les matins, mais je suis sûre que là aussi... je c'est pas possible, c'est pas vrai, ça n'a pas dû m'arriver à moi. Pourquoi à moi C'est la période du déni. On a du mal à accepter sa nouvelle réalité. On est tout le temps dans cette projection de la personne va appeler, va venir, va faire éruption. Et ça aussi, c'est une étape qui est très difficile. La troisième étape, c'est la plus douloureuse à mon sens. Après, ça dépend de chaque personne. Pour chacun, c'est le déni qui est douloureux. C'est une autre étape qui est douloureuse. Mais la majorité des gens restent beaucoup scotchés à cette étape-là qui est la colère. La colère contre tout, contre l'univers, contre la société, contre soi, contre l'injustice. C'est contre... pourquoi le fameux diable « Pourquoi ça m'est arrivé à moi ?» Pourquoi maintenant Et c'est très dur parce que c'est accompagné d'énormes ressentis, on, on, on est tendu, le corps n'est pas bien. Cette phase est importante, un, à accueillir, la connaître d'abord pour pouvoir l'accueillir et ensuite peut-être l'accompagner avec beaucoup de respiration, avec des marches calmes, avec tout ce qui va venir détendre le corps. Pourquoi Parce que quand on est en colère, on est comme ça. D'ailleurs, toute notre attitude, les épaules, vous allez l'observer chez quelqu'un qui est en colère. Les épaules sont hautes, la respiration est courte, la respiration elle est thoracique, elle n'est pas ventrale, on a les muscles complètement figés. Donc toutes les choses que vous allez pouvoir faire, un peu de yoga, un peu de méditation, un peu de marche, va vous aider à vraiment vous accompagner avec cette phase de colère qui est juste inévitable, ceci dit en passant. Et il y a l'autre phase. Qui vient ensuite, c'est la tristesse, une tristesse incroyable. C'est là où la personne fait réellement son deuil. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle n'a envie de rien. Elle est léthargique. Elle est fatiguée. Parce qu'une a... qu émotion, que vous le sachiez, ça épuise. Une émotion, ça vide. Donc imaginez, vous êtes passé par le choc, par le déni, la colère. Et là, arrive la tristesse. Généralement, la personne est envie de rien, fatiguée, crevée. Et ce que j'aimerais que vous sachiez aussi, c'est que ça, pas, ça ne vient pas dans cet ordre et on, des fois on peut faire des flashbacks, c'est-à-dire on peut être dans la colère et hop, on revient un petit peu au déni et on revient encore au choc et on revient encore à la tristesse. Le tout c'est de savoir que ce que vous vivez, un, est normal, deux, est inévitable, trois, en prendre conscience, 4 pour pouvoir mieux l'embrasser et l'accueillir parce que ça va vous soulager. Les deux étapes d'après, c'est l'étape de la confusion et l'étape de l'acceptation. C'est-à-dire on est confus, on ne sait pas trop ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter, est -ce on ne sait pas si on doit jeter les affaires du défunt ou les garder, on ne sait pas si on doit garder ses photos ou peut-être les ranger pour un moment le temps d'être moins dans la douleur. On est dans la confusion et petit à petit, nos notre cœur s'ouvre et on est dans l'acceptation que, bon, euh, on est rappelé à notre Créateur, il sera toujours le premier et le dernier et quoi qu'on fasse, quand notre heure arrive, arrive, ça sera le cas pour celui qu'on a perdu, ça sera le cas pour nous un jour. Et du coup cette acceptation fait qu'on est moins dans cette émotion très forte de pleurs, de rage, de déni, de colère, de choc. On est dans cette forme, on commence un peu plus à être moins, c'est un peu comme quelqu'un qui nage avec le sens du courant. Et les cinq étapes d'avant, c'est on nage à contre-courant, donc forcément on s'épuise beaucoup. Et la dernière phase, qui est la phase la plus constructive, c'est la phase de la construction, c'est-à-dire qu'on a encaissé, on a digéré. Alors pour certaines personnes, un deuil, on peut peut-être passer au travers au bout d'un mois, quelques mois. Certaines personnes font le deuil au bout de quelques années. Certaines, malheureusement, qui ne sont pas au courant de ce process ou qui ne se font pas accompagner, parce que des fois on a besoin de se faire accompagner pour des moments durs, Ils restent en deuil toute leur vie. Rien ne remplacera un être cher perdu, rien ne remplacera l'amour de quelqu'un que, qui nous a quittés. Euh, L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner juste des outils pour que ce passage-là soit le moins douloureux possible. La première des choses, acceptez que cette douleur est normale. Ensuite, faites-vous accompagner, euh, parlez de ce que vous ressentez. Euh, euh, Fiez-vous à des gens que, que vous aimez et qui peuvent le, vous offrir une épaule sur laquelle pleurer. Et plus important, dites-vous que rien n'est éternel, que la douleur d'aujourd'hui se transformera en amour plus tard. Et cet amour, il ne vous quittera juste jamais. C'était Nahid Rashad, en essayant de vous accompagner dans des moments de vie, des moments naturels, mais des moments des fois pas très évidents, qui sont le deuil, Hadehoua et allah